Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Voilà, un petit direct juste pour parler encore de la fonction publique. Pour dire combien de fois les gens souffrent. Dire combien de fois les Guinéens souffrent aujourd'hui à cause du CNRD. Rien ne va absolument. Cette vidéo, je crois que vous allez aimer. Nous allons écouter le monsieur. Après, le général va commenter. Le ministre est en train de faire. Voilà. Top. Dossier secret. Regardez une des preuves que je détiens contre le ministre pour faux usage de faux. Oh. Il se permet de dire haut et fort devant les médias qu'il est en train de faire l'assainissement du fichier. À l'arrivée du ministre, mmh. avec. Euh, cette réforme de refondation, on a cru en réalité que le ministre devait faire un bon travail afin de bien mener le processus de l'assainissement de fichiers de l'administration. Mais regardez ces différents matricules. Tout ça là, regardez, dans le faux usage de faux, regardez, tout ça là, ses matricules dans les différents départements ministériels sont avec les cadres fureux de la fonction publique qui touchent ses salaires. Écoutez, hein. tout ça là. Donc, nous on a cru qu'à son arrivée, c'était vraiment une vraie refondation. Mais ça a été le contraire. Je m'inscris en fond de tout ce que le ministre est en train de faire. Partager. Il n'est pas là dans le bon sens, Maximum de partage. dans cet esprit de refondation. Je m'inscris en faux, regardez, pour ne pas être trop long dans mes propos. Regardez une des preuves que je détiens contre le ministre pour faux usage de faux. Il se permet de dire haut et fort devant les médias qu'il est en train de faire l'assainissement du fichier. Quel assainissement, monsieur le ministre. Mon œil. Vraiment mon œil. Regardez combien de personnes. Voici sa signature. Si c'est faux, si ces dossiers-là, ces matricules-là ne sont pas encore budgétisés, il n'a qu'à aller porter plainte contre moi pour diffamation. Mais moi, je sais bel et bien que M. Julien Yombouno n'a pas ce courage parce qu'il a fait du faux usage de faux. La preuve est là. Un engagement de 25 personnes avec des séries 31-31. La preuve est là. Voici sa signature. La preuve est là, sa signature est là. Et grâce à la justice, parce que moi je ne fais rien sans la justice, mmh. Monsieur le juge qui est au tribunal de première instance de Calom, monsieur le juge d'instruction du premier cabinet d'instruction, à l'occurrence monsieur Abdoulaye Souma, qui n'a ménagé aucun effort pour aller lui aussi vérifier la véracité de l'existence de ces matricules frauduleusement faits par le ministre de la fonction publique dans ce texte, le ministre a fait la signature en cette date le 23 juin 2021 et regardez ici le premier nom ici Touré Ibrahima matricule 319-909-S Hiérarchie A1, d'après nos investigations, grâce à monsieur le juge d'instruction, on a retrouvé que ce matricule est bel et bien payé et viré à la Bissigui. Voici la preuve. Monsieur le ministre de la fonction publique, si ce que je dis... Ça n'a pas été fait. Portez plainte contre moi pour diffamation. Mais monsieur le ministre, je sais que vous n'avez pas ce courage. Je sais bien que vous êtes là pour remplir vos poches. Vous n'êtes pas là pour la population. Vous n'êtes pas là pour l'émancipation de la jeunesse guinéenne. Vous n'êtes pas là pour que les jeunesses aillent de l'avant. Vous êtes là pour que votre poche soit remplie. Vous avez fait du faux usage de faux en faisant des engagements frauduleux. Il y a des diplômés sans emploi qui ne sont même pas encore employés. Il y a des jeunes policiers qui ont fait 10 ans de stage dans les différentes CMS, qui ne sont pas pris en charge. Il y a des gardes pénitentiaires qui ont déjà effectué leur formation. Ils sont de retour. Il y a de cela plus de 5 mois, ils n'ont pas de matricule. Mais, monsieur le ministre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez pu avoir le courage de dire à monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, que vous avez effectué des engagements frauduleux, Dites-le, avouez-le, en conseil de ministre. Si vous savez en réalité que vous n'avez rien fait, portez plainte. Mais monsieur le ministre Julien Yombouno. Bon, vous avez écouté, chaque fois on vous parle, je vous dis, Julien Yombouno, c'est quelqu'un qui a été viré de la fonction publique si ce n'est pas le gouvernement de Mamadi Doumbouya, qui peut prendre quelqu'un comme Julien Yombouno Il a été viré pour abandonner le poste. C'est ce même Julien Yombuno qui est le ministre de la fonction publique. 14 000 personnes, je dis bien 14 000 personnes, retraitées. Et tu vois des jeunes, tout simplement parce qu'on les donne un 500 000, un million, qui se disent communicants. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, sortant d'université, ils sont assis, attendent un emploi. Mais vous, vous mettez 14 000 personnes. On dit oui, d'accord, c'est des vieux, ils ont atteint l'âge de la retraite. Mais, le vide qui est là, c'est pourquoi Le vide qui est là. Vous avez vu, le monsieur, lui, on le connaît, depuis le temps d'Alpha Condé. Il ne recule devant rien. Tu ne peux pas l'attraper, parce qu'il fait ses enquêtes. Depuis le temps du Présal Facondé. Mais vous avez vu le bar café. Les Girassi là. Aujourd'hui on ne les donne pas la parole. Mais à l'époque c'était ces mêmes radios là. Les journalistes là. Ces faux journalistes du bar café. On lui donnait la parole. Au temps du Présal Facondé. C'est incroyable. Vous voyez combien de fois ces médias là même sont complices. C'est à dire du dérive du pouvoir. On met des pères de famille. On fait souffrir des familles. Parce que quand le père perd son emploi. C'est toute la famille qui souffre. Parce que le matin, le père doit payer. Il doit donner la dépense. Eh bien, s'il n'est plus à mesure de donner. c'est pas toute la famille. L'enfant, la fille. C'est la débauche qui, qui, qui commence dans la, dans la famille. L'enfant sort quand il veut. La fille sort quand elle veut. Ben, regardez. Si vous n'êtes pas à mesure de recruter, ce n'était pas mieux de laisser ces pères de famille continuer à prendre des salaires pour le bien des Guinéens mais non, c'est la refondation. On veut assainir le fichier. Vous n'allez jamais entendre de telles bêtises nulle part dans le monde. On peut recruter, assainir le fichier sans faire souffrir la population. Mais de telles bêtises, parce que c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, ces gens-là. Moi, c'est pourquoi je n'ai pas de respect pour ces gens. Wallah, je les prends pour des vagabonds. Je considère Mamadi Doumbouya un vagabond et Amara un vagabond. Donc, il y a un vagabond Bala, Samoura, Vagabond. Donc ces quatre-là, je ne les considère même pas comme des responsables. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils ont fait le coup d'État pour leur intérêt. Ils ne l'ont pas fait pour l'intérêt du peuple. Sans quoi, ils n'allaient pas faire souffrir les Guinéens aujourd'hui. Donc vous-même, vous voyez, quand il s'agit de sa statue, je ne sais pas, bidon à Cancan... Vous avez vu, la dernière fois, les jeunes sont sortis, ils ont brûlé, ils ont brûlé. Maintenant, aujourd'hui, ils ont tout fait. Le gouverneur, le gouverneur, quelques gens, quelques responsables de la mairie, et après, ils viennent dire que non, la jeunesse de quelqu'un a compris. La jeunesse... Quelle jeunesse Quelle jeunesse quand Kaka le koko jamaïnto ko laï madie jamaï jamaïntoli atesebi atesisini quand quand les jeunes disent que mamadi quand toi le koko jamaï si c'est ça là là vous savez le faire on dirait qu'il est élu par quelqu'un il est élu par qui mamadi n'est simple mamadi n'est que un simple bandit, c'est tout voilà naliame aliame ananya ma feneke c'est comme ça un président vient au pouvoir ce n'était pas le jour du coup d'État. C'est comme ça un présent vient. D'enfanté, n'aillerait. Donc, euh, c'est un peu cela. Et voici le bateau. C'est-à-dire, quand tu as de bonnes relations, le présent Condé, grâce au présent Fakonde, grâce au présent Fakonde, le bateau Ibrahim B doit partir. Donc aujourd'hui, ils ne font que engager leurs parents. Yombuno, on ne veut pas te traiter d'ethno de, ou quoi. Mais franchement, aujourd'hui, on reçoit tellement de messages. Allez-y dans les ministères aujourd'hui. Les gens ne font que nommer leurs parents. C'est-à-dire, l'administration guinéenne, aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Vous avez entendu le ministère, de la, le ministère je crois, du Pêche. Hein? Voilà, le ministère du Pêche. Vous avez écouté la dame qui dit qu'elle a 300 personnes non qualifiées. Que elle, elle n'a pas besoin de ces 300 personnes-là. Que ceux-ci n'ont pas d'expérience. Je vous dis, c'est de n'importe quoi la Guinée aujourd'hui. L'administration, demandez vos amis. Ils vont juste pour se regarder. Il n'y a pas d'activité. Rien du tout. Le port de Conakry. Un opérateur économique qui pouvait faire venir 3, 4 conteneurs. Aujourd'hui, même un conteneur, c'est tout un problème. Tous les secteurs, rien ne va. Je vous dis, rien ne va. La Guinée, il n'y a plus de réserves. Au temps du Président Condé, on avait des réserves jusqu'à 8, 8 mois. Mais aujourd'hui, ces gens-là n'ont même pas de réserve. Le trésor public. De toute façon, l'argent rentre aujourd'hui, c'est comme ça on dépense. Vous avez vu les gros billets, 10 000, que le Président Condé avait fait disparaître dans la circulation Aujourd'hui, les bandits sont obligés, parce que ça cause des faux billets. Il y aura encore assez de faux billets par la faute de ces gens-là. Quand on vous dit que c'est des tonneaux vides, c'est des incapables. Et mon nom, qu'est-ce que Amara peut apporter Qu'est-ce que Amara peut apporter à la Guinée Des tonneaux vides pareils. Qu'est-ce que Idi Amin peut apporter Qu'est-ce que... Là, il m'a dit, et ses amis, les Ahmed Durak, c'est une insulte pour notre république. Mais les gens sont assis en train de soutenir ces faux types. 14 000 personnes. Incroyable. Moi, je pensais qu'à l'heure actuelle, le CNRD allait moi, moi fermer ma bouche pour dire que non, ils ont recruté 20 000 personnes. Wallah, je me disais que non, après une année et demie, c'est plus de 20 000 personnes que non, le CNRD allait recruter. Mais incroyable, hein. Simando, 11 700 à terre. Fonction publique, 14 000. Ça fait combien Plus de 25 000. 25 000. Vous pensez que ce, dans ce pays-là, l'économie va se porter bien Vous pensez que les commerçants, ça va aller chez eux Dans le quartier, si vous aviez... Dans le quartier, vous avez 50, 50, 50 fonctionnaires. Il y, a, il y a 10 ou 15 qui doivent passer à la boutique ou donner le prix du pain à, à leur famille. Ceux-ci ne travaillent pas. Vous pensez que l'économie, ça va aller dans ce pays où on a besoin d'être un grand savant pour, pour expliquer ça ou bien, pour comprendre cela Ça à quand je vous dis on a affaire à des tonneaux vides, ils n'ont aucune notion de la République, des cambriens bas, des faux types, ils sont flanqués là-bas, ils sont assis là-bas, ils sont en train d'appeler encore les grands. C'est d'appeler des gens, ah, grands, on n'a pas compris, hein, ici c'est comment Les mêmes personnes, les mêmes amaras, là. Des tonneaux vides ah, non, grand. Ah, on a un problème ici, là. Voilà, nous sommes un peu en difficulté. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Pourquoi tu ne fous pas le camp Parce que tu ne peux pas. Parce que tu ne mérites pas. Les gens que vous êtes en train d'humilier aujourd'hui, ce sont eux qui peuvent. Vous, les bandits, vous êtes en train de voler aujourd'hui. En train de, de vous enrichir. On vous dit de dégager, organiser des élections et foutre le camp. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de nous fatiguer, fatiguer, fatiguer. Vous nous fatiguez Dégagez Personne ne veut de vous Moi talkobi, Moi Vous avez vu Kankan Ça c'était un avertissement Non mams tu drame sais, Les gens n'ont pas compris Les gens pensent que c'est de la démagogie C'est pourquoi je vous ai dit Quand tu es fort Les gens ils vont toujours Regardez aujourd'hui Il n'y a pas de programme Même les communicants de la DCI Il n'y a même pas d'argent vous voyez, même les petits blogueurs du de, de CNRD, qu'est-ce qu'ils vont défendre Il n'y a pas de projet à défendre, rien. Il n'y a pas d'emploi, rien. Il y a la misère, la pauvreté. Vous voyez combien de fois, nous, nous sommes forts. Ils vont tous se braquer sur qui Le général. Mais nous, on n'a pas le temps pour des blablas. Nous, nous sommes là pour l'éveil des consciences, pour réveiller les Guinéens, pour leur dire que le pays est en otage. Le pays est pris en otage. Pas des narcos, pas des bandits, pas des tonneaux vides, pas des vauriens, pas des traîtres. Donc nous devons tout faire pour chasser ces bandits du pouvoir. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Inch'Allah, on se reprend encore demain.